<rire> ouais Le problème, c'est que quand tu fais des vidéos boxing accompagné de Kakastra, tu t as envie de faire le David de la fin, j'ai envie de dire, hé! tout le monde, c'est <rire> Et je suis avec Miss Rayana oh, non, non, non. <rire> On va se calmer. Bonjour, bonsoir, salut, c'est SegogEEK Et aujourd'hui, euh, unboxing incroyable avec Ryan, un ami euh, à Paris qui aime bien euh, voir des unboxings, n'est-ce pas Hola, como esta Voilà, il est aussi espagnol, donc il euh, n'y aura pas une version euh, sous titre espagnol. Et dis-moi qu'est-ce qu'on va faire comme unboxing Le gros carton qui est derrière toi. Ce carton-là Ou alors, veux-tu dire plutôt... Ce paquet de popcorn derrière moi Oui, des popcorn. Non, je veux mais... qu'on voit la différence entre chaque popcorn. <rire> oh, popcorn. Je vais pas faire... <rire> mais en vrai, on est là plutôt pour faire un unboxing vraiment original. C'est tout simplement l'unboxing de... De Mister Game Watch Color Screen déjà, déjà le seul truc que j'aime bien c'est La couleur parce qu'en vrai ça, ça reprend bien les, les couleurs un peu de Mister Game Watch Même s'il y a 5 qui sont un peu plus gris. L'or c'est joli quand même comme couleur non, elle est belle, Alors nous avons des choses incroyables euh, Derrière qui sont tout simplement Les trucs qu'on peut faire Alors nous avons au menu Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 Ou appelé euh, Super Mario Bros euh, Lost Level, je, je connais cette anecdote C'est que le Super Mario Bros 2 C'est la version au Japon et euh, Super Mario Mario Bros Lost Level, c'était pour euh, les Américains. Mais en tout cas, les Américains, ils avaient du coup le Super Mario Bros 2 qu'on connaît, c'est-à-dire avec euh, les Pascasse et des choses comme ça. Et que du coup, aussi, il y a eu un autre jeu qui était, euh, qui était fait au chapeau qui était euh, Tuki Tuki Panic. Que du coup, Super Mario Bros 2 a repris Tuki Tuki, Tuki, Tuki Panic courbe. pour remettre juste les personnages de Mario à la place. Du coup, il faut savoir que le Super Mario Bros 2, ce Lost Level, c'est le, le vrai Mario Bros 2, même si euh, j'aime bien quand même celui euh, où on a eu, c'est-à-dire avec les masques etc. Et du coup, nous allons découvrir courir le grand mystère voilà non justement ouais. moi je la trouve super belle Bon, moi j'avais bien les petites décorations derrière quand même. Les deux sont, bon, sont bien, mais d'un côté euh, j'ai l'impression ouais. que ça fait déjà c'est un peu boîte de collectionneur quand tu remets le plastique. Bien sûr. Les mais regardez quand même la boîte. En vrai, j'aime beaucoup la boîte et aussi le, le petit screen qu'ils ont proposé, c'est-à-dire justement le, le petit bonus qu'on a, c'est-à-dire le, le sort de vraiment mini-jeu de Mr. Gaywash. Ah, attends, hey, attends. là c'est un truc ingrat parce que tous les, les youtubeurs ils vont faire Ah, je m'en bats les couilles, mais alors c'est important ça. Regardez, là on a Bowser et vous me dites Bah, elle est la princesse Là voilà il était caché oh. bah, le derrière le bloc Ah les petits trucs à noter j'avoue Avec le petit taud. voilà Alors du coup là si j'ai pas gagné 10 000 vues en un jour là je comprends pas hein. Alors c'est parti C'est l'heure de l'unboxing en l'ouvrant par ici Arrache tout arrache tout <rire> Je perds de la valeur Ryan ça Alors <rire> One hour later. Alors ça c'est Ça sera coupé au montage Two hours later. Ah saloperie Ah, ah c'est bon Ah bah déjà c'est rigolo Il nous envoie Uh, Spécial thank you uh, to you » Voilà, il y a à peu près le Mario et le Luigi à côté. J'espère qu'on pourra jouer Luigi quand même. Nous ouvrons la petite languette qui est proposée dans la boîte. On a le, le câble qui est comme ça. Donc on est sur un petit sachet. Comme ça, ça montre à quel point que les collectionneurs n'ont pas en, trop envie de perdre la qualité la belle console. Ça, pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi dans le coin ici, là. Je pense que c'est peut-être la prise du chargeur, mais je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Je pense. En voyant le, la prise. Et ici, c'est pour allumer la console. C'est comme euh, Mr. Game Watch. On a les flèches et on a le bouton A et B. Nous avons euh, les trois boutons à côté. Donc, euh, nous avons une touche qui est marquée Game, Time, Pause et Set. Bien sûr, Game pour choisir le, le jeu, je pense. Du coup, pour revoir du temps, il faut cliquer sur le Time qui est ici et puis Pause, Set. Je pense que ça doit dans les paramètres Je n'ai pas de logiciel pour faire une capture d'écran sur cet écran. Mais voilà, on va le faire à l'arrache. <rire> J'allume la console. Attention. Oh Je sais pas qui est euh, celui qui fait ses, euh, sa artwork comme ça, mais j'aime beaucoup. Donc déjà, press time. Attends, il est midi. Non, il est pas midi. Bon, déjà, on a une petite animation euh, comme ce qui était présenté au direct, c'est-à-dire que là, il y a marqué qu'il est midi et qu'il y a Mario qui fait ses petites activités. Normalement, une minute après, il doit avoir une nouvelle petite animation où il va passer de 0 à 1. Ah, attendez, le petit Mario ralenti non Ah, attention Que va-t-il faire Et voilà, il passe de 0 à 1. Bon, en tout cas, j'augmente le son et j'augmente la luminosité. Comme ça, c'est fait. On entend un tout petit peu le, le son, c'est juste très peu. Ça fait des petits pips, et voilà. En plus de ça, ça change de décor. On est à un coucher soleil magnifique, En plus. Ah, je sais pas si on le voit, mais on voit quand même des compas qui sont coincés, c'est parfait ça. Alors je vais essayer de faire un jeu, voilà on a à peu près l'interface du Game Boy chez Vol. On peut choisir bien sûr le game A et B, je pense que c'est par rapport à... à Nintendo qui aime bien faire ça, parce que par exemple, pour Donkey Kong et d'autres jeux comme du même style sur NES, c'est qu'ils proposaient le game A et B. Il y a une différence, j'ai jamais su c'était quoi la différence, mais je pense que pas mal de gens pourraient le dire dans les coms Et voilà quoi, donc je vais faire une petite partie. Mais y'a pas de petite musique avec C'est le, le truc du ball, donc c'est les trucs Mister Game, Ah pas de... oui. Voilà, on va faire un petit Super Mario Bros, et là on verra qu'il y a du son. Voilà. En tout cas, ça fait, ça fait un peu bizarre d'avoir euh, un petit truc de poche, mais bon, c'est de toute façon, c'est ça, hein, c'est l'effet. Mais en tout cas, ça marche très bien. Pour moi, j'arrive à faire mes petits trucs, hein, tranquille. Euh... Et voilà. Voilà, le petit gameplay de fin quand même pour vous montrer euh, que j'étais en train de vraiment de jouer à Game Watch. En connaissant un peu les fans, je suis sûr qu'on peut le hacker et euh, mettre euh, d'autres jeux à part dessus pour rigoler dessus, comme par exemple euh, ah. d'autres jeux de Mario Bros pour rigoler, mais voilà quoi. Attendez, j'ai appris aussi un nouveau truc. Alors, je sais pas si on voit sur l'écran, mais il y a un petit carré qui est au bord, là, oui. voilà, là, et bah ça c'est, ouais. euh, j'imagine, tu sais, c'est comme une horloge, ça tourne, euh, c'est le petit truc qui fait ah, tourner pour fait passer une minute, seconde. voilà, exactement, c'est certes un peu spécial, mais on voit bien que quand euh, c'est tout petit, ça, ça veut dire que ça, ça va arriver sur euh, les, les quarts de la seconde, genre euh, si par exemple ça passe à 15, il va devenir plus gros avec le 30, le 45, des choses comme ça, ah bah tiens, il y a un nouveau tuyau qui est apparu, où Mario il reste dessus on dirait pour l'instant Ah, Bah il redescend et il repart sur l'aventure C'est moi qu'il qui fait pas euh, réveil quand même ah, J'avoue ce serait stylé Et là t'entends euh, un réveil Okidoki Mario Welcome bonsofucker <rire> <aux enfants -coeurs. rire> Mario <rire> qu'est-ce que tu fous Et eh bah ben, c'est ça, je veux le réveil de l'enculé là Non <rire> C'est la version Family Friendly <rire> En vrai il faudrait voir euh, Si ça marche bien sûr la recherche et comment ça se fait Mais en tout cas quand on met pause euh, Au dessus on voit euh, l'heure qui est présenté et aussi la petite batterie. Attends, j'ai appris un nouveau truc. Alors, c'est que euh, par exemple, vous voyez le décor de Superior Bros 1, le tout premier niveau. Et ben si vous ne le voulez pas, hop, vous appuyez sur Time et ça change. Là, par exemple, on est dans le niveau, euh, le niveau où par exemple, c'est les plateformes comme ça. Je crois c'est le 1-3. Et si vous récliquez dessus. Vous avez, des, euh, vous avez à peu près des, euh, les champignons au-dessus qui euh, fait le chemin. C'est un, un choix de décoration. Mais en tout cas, par exemple, je sais que quand il passe de... Euh, je dirais à peu près comme ça, genre quand il passe de euh, du double heure, c'est-à-dire que là, à 17h et qu'il va passer à 18h, tous les blocs vont être cassés pour justement passer à 18h et de 0-0. Vu que ça va s'arrêter à 59, voilà quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, c'est un bon petit objet de collection. Et puis euh, voilà, comme ça, vu que je suis fan un peu de... Enfin, je main Mr. K watch sur Super Smash Bros. Voilà, et puis ça, ça, fait, ça passe du temps, quoi. On a l'heure, on a des, des mini-jeux. Bon, même si les mini-jeux, tout le monde l'a déjà fait d'hiver fois. Surtout le premier et le deuxième, j'imagine. Mais bon, comme j'ai dit, il peut y avoir des petits malins euh, fans de Nintendo qui peuvent justement... Euh, Craquer la, la, la, la petite console Pour mettre d'autres jeux par dessus Mais bon Pour l'instant c'est à dire et je suis sûr que c'est peut, peut-être possible hein. Je dis ça j'ai rien Donc voilà J'espère que ce petit unboxing vous aura plu hein. Ça m'a bien fait marrer euh, que je l'ai Et puis comme ça, ça Ça peut être une chouette décoration dans ma chambre euh. Oh attends euh, Fin de vidéo Bye bye <rire> Non je <rigole>. regarde <rire> Ah, bah, d'accord, il s'est vraiment éteint. <rire> voilà, c'est parce je pense que soit c'est par rapport aux batteries ou soit parce que vu qu'on laisse le temps euh, se défiler, voilà, c'est... Je pense que, voilà, la mise voilà ouais, ça va être la mise en veille, voilà, c'est ça. Quand je rallume, ça, ça l'allume directement. Voilà, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo Bucky vous aura plu. Hein. C'est très sympa, euh, j'aurais préféré un peu plus de trucs, mais bon. Au moins, on a l'essentiel, et puis c'est suffisant. Voilà, merci euh, Rayad euh, d'être venu. Des nada. Mon ami Ryan commence sur Twitch, donc euh, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch dans la description. Voilà, au moins comme exact. ça. Bon, sur ce, passez une très bonne journée. Et puis voilà, en espérant que ce boxing vous a plu. Allez, bye bye. Ciao. Et voilà, maintenant, on laisse 20 secondes de vide. Parce que euh, voilà, c'est pour faire comme. Euh, pour laisser euh, tranquillement. Euh, tu sais, les fins de vidéo ou les petits carrés pour dire Ah, regardez cette vidéo ou regardez cette vidéo ou abonnez-vous. Euh, voilà. Quoi. Ah oui. Mangez du pain, c'est bon pour la santé. Alors là, ce sera la fin de la vidéo comme ça.